La réforme de la LPP ne doit plus être repoussée. La CIP reste convaincue qu'en ce qui concerne la compensation de la génération de transition, le Conseil national met sur la table une solution équitable et abordable. Elle assure la compensation de la baisse nécessaire du taux de conversion de la LPP de 6,8 à 6 pour la génération de transition. Il est temps que les politiques fassent enfin un pas en avant et adopte une réforme de la LPP qui soit équitable pour les assurer.